Nous allons maintenant passer de l'équation au schéma. Pour cela, on va commencer par observer que l'équation a la forme d'une somme de produits. Donc, dans un premier temps, on va exprimer chacun des termes du produit. Le premier terme de ce produit sera 1 lorsqu'on a C qui est à 0, lorsqu'on a B et lorsqu'on a B qui est à 0 et lorsqu'on a A qui est à 0. C'est le E de cette configuration et on va dessiner une porte E pour construire ce signal avec C bar, B bar et A. Et ça, c'est la configuration qu'on appellera numéro 1. La deuxième configuration sera à 1 lorsque l'on aura, donc le deuxième terme, lorsqu'on aura C égale 1, B égale 0 et A égale 0. C'est donc le E de C égale 1, B égale 0 et A égale 0. On le construit également à l'aide d'une porte E. Avec C et B bar et A bar. On l'appellera la configuration numéro 4. Et enfin, le dernier terme sera 1 lorsqu'on a C égale 1, et B égale 1, et A égale 1. Et donc c'est aussi une porte V avec C, B et A. Et on l'appellera la configuration numéro 7. Enfin, pour obtenir la sortie, on observe que c'est une somme logique, c'est-à-dire le ou de ces différents termes. Donc la sortie sera 1 lorsqu'on aura ce terme-là, qui sera 1, ou bien celui-ci, ou bien celui-ci. Pour obtenir la sortie Y, on ajoute une porte OU qui regroupe les termes 1, 4 et 7.